Alors, toujours dans Excel, on va s'intéresser maintenant à la moyenne pondérée. Hein. Je vous rappelle qu'une moyenne pondérée, hein, j'ai pris un exemple ici qui en général vous parle assez bien, euh, c'est le cas des notes. Il euh, bah, y a des notes qui peuvent compter plus que d'autres euh, dans la moyenne. Hein. Par exemple, les petites tests du vendredi, c'est un coefficient 1. Le DS de fin de chapitre, il va compter 4 fois plus euh, au niveau de la moyenne. La moyenne pondérée se calcule donc en pondérant, c'est-à-dire en affectant euh, le poids de du coefficient à chaque note. Euh, dans ce cas pratique, on ferait, euh, il faudrait calculer, on pourrait faire euh, le poids par exemple du petit s du vendredi 5, ça serait égal la note qu'on a avec le vendredi 5 multipliée par euh, le coefficient, hein, c'est-à-dire multiplié par 1, donc C2 fois B2, égal C2 fois B2, c'est la formule dans Excel, ça nous donnerait bien sûr 15, et on, après je sais que je peux tirer, tirer la petite croix pour répéter la formule, Hein, euh, donc, ici, ça serait C3 fois B3, en dessous, ça serait C4 fois B4, C5 fois B5, etc. Et on a ici le nombre de points, finalement, euh, avec la pondération de chacun de ces tests. Hein. On voit bien que c'est beaucoup plus important pour le DS de fin de chapitre. Euh, donc, on va faire le total, d'ailleurs, égal somme, égal somme. J'ouvre la parenthèse et je récupère tout les points qu'on a comptés ici. Voilà, ça, c'est la somme de tous les points. Si je valide, on va obtenir 108. Par contre, il faudra diviser par le nombre, non pas de notes qu'on a eues, mais le nombre de coefficients. Hein, puisque la note qui comptait x4, eh il faudra tenir compte de ce x4 et additionner tous les coefficients, c'est-à-dire cette somme qu'on a ici. Alors, comment on peut faire ben, On peut faire ici une formule somme, par exemple. Somme de tous les coefficients. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée, ça fait 7. Euh, donc on a à la fois le total des notes pondérées et puis euh, le coefficient. Il suffit de faire la division de ce 108 par 7 pour obtenir la moyenne. Hein. Donc ce 108 divisé par 7. Hop, 15,4, ça, ça serait la moyenne pondérée. Alors il existe, euh, encore une fois, une méthode un petit peu plus, euh, un petit peu plus puissante pour faire ça. On va, voir, on va voir comment. Euh, on peut directement obtenir le 108 avec une formule qui va nous faire automatiquement ces euh, 15, 13, 12, etc. Ces multiplications du coefficient, de chaque coefficient par chaque note. Okay Donc tout ça, je peux enlever. Hein, le but du jeu, ça va être d'essayer de retrouver ce 108 qu'on avait euh, directement. Alors, on va utiliser pour ça la fonction SumProd, ça marche comme ça. Vous allez indiquer d'abord la première colonne après un point virgule, ensuite la colonne suivante par laquelle vous voulez multiplier bon là on a que deux colonnes, hein. il y a la note et le coefficient mais dans l'absolu, vous auriez pu aller rajouter encore s'il avait fallu euh, multiplier par un facteur qui permet de ramener les notes sur 20 j'en sais rien, vous pouviez encore rajouter euh, autre chose euh, et voilà, donc là on peut on n'a plus qu'à fermer la parenthèse je ferme ça et j'obtiens directement le 108 qu'on avait tout à l'heure, alors c'est pas tout à fait notre moyenne, il va falloir euh, diviser tout ça par, diviser tout ça par quoi bah, Par la somme, donc je rajoute dans ma formule encore une somme, j'ouvre ma parenthèse et je refais la somme qu'on a fait tout à l'heure, hein, qui était tout simplement celle-là. Je ferme ma parenthèse et là j'ai directement mon 14, mon 15,4, j'ai directement la valeur de ma moyenne pondérée à l'aide de la fonction somme prod et de la fonction somme.